Bonjour Jacques Laberge, bienvenue à ma cinquième euh, capsule portant sur la gestion des ventes. Aujourd'hui, on va regarder certaines statistiques qui sont quand même importantes à comprendre et à intégrer dans notre coaching. La première, on en a déjà parlé dans une capsule précédente, les équipes de vente aux États-Unis ont atteint environ 53 des quotas de vente qui ont été fixés par leur entreprise. C'est des statistiques qui couvrent l'année 2017. On s'entend donc qu'entre le 53 et 100 d'atteinte de quota. il y a un travail énorme à faire pour l'atteindre. Deuxième chose, 55 des gens, selon une étude, qui gagnent leur vie en vente ne sont pas formés et n'ont pas les compétences pour exercer le métier de représentant et représentante des ventes. Ça nous en dit beaucoup sur la qualité, et le coach de la qualité de la formation en entreprise et du coaching en, en, en entreprise. On peut relier ça effectivement à une autre statistique que 50 des directeurs et directrices des ventes font du coaching. On s'entend que si on ne coache pas les représentants, on peut s'entendre que, que les compétences clés des représentants vont être beaucoup moindres. Dernier chiffre à retenir, 40 des représentants consultés euh, se sentent laissés à eux à eux-mêmes au niveau de la gestion qui est faite de leur travail. Ça veut dire que là, on se ramasse avec un gap, un important problème au niveau de la gestion. On a des directeurs des ventes qui ne veulent pas coacher. On a des gens qui n'ont pas les compétences. Moi, j'appelle ça mes coyotes. Vous savez, un coyote dans le Roadrunner, c'est quoi? C'est un animal très sympathique que tout le monde aime, mais qui ne réussit jamais à obtenir ses objectifs. Donc, on a plein de coyotes en vente. On a des gens, on a vu qu'ils procrastinaient. On a vu que six personnes sur dix en vente, qu ils, ils ont pas, euh, même s'ils savent quest ce qu'ils doivent faire pour améliorer leurs résultats, ils ne le feront pas. On a donc des éléphants, des coyotes, on a vraiment le zoo au complet. Le directeur des ventes doit donc, à partir de ça, faire des plans stratégiques, coacher, améliorer les compétences et aller chercher exactement ce que ça prend pour amener des gens à un niveau supérieur. Malheureusement, on a le syndrome du bas brun en entreprise. Qu'est-ce que le syndrome du bas brun? C'est des gens qui vont plus gérer en fonction strictement de chiffres ou de l'aspect comptable des ventes. Tant que vous allez vous en tenir à l'aspect comptable des ventes et vous oubliez l'aspect humain, de la gestion des ventes, oubliez ça, ça va être catastrophique. Les objectifs ne sont jamais, jamais, jamais atteints. Donc, pour atteindre des objectifs, il faut avoir des stratégies de coaching qui visent les compétences spécifiques des représentants à développer et qui vont leur permettre d'avoir les outils et la confiance nécessaires à la réussite en vente. En savoir plus, savoir comment on organise, qu'on coach, qu'on… Qu on interagit avec le Zoo qui est notre équipe de vente, je vous invite à communiquer avec moi au www.jacquelaberge.ca ou par téléphone au 418-254-2979.